abonnez-vous, on adore ça. Elle est praticienne en médecine traditionnelle chinoise, praticienne en cupping thérapie, elle va nous en parler. Également en méthode peguée, elle est massothérapeute en massage chi tsang et bonheurite le massage russe. Elle préside au destiné du dojo Saint-Christophe, c'est un compère exidélique pour les formations et stages proches d'Albi dans le 81. Nous en parlerons également. Elle a réussi à trouver un moment pour accepter notre invitation sur ZenZone TV. J'ai le plaisir d'accueillir dans l'interview thérapeute aujourd'hui, Natacha Carpier. Bonjour Natacha. Bonjour Michel, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, Natacha, vous êtes thérapeute, mais thérapeute spécialiste du ventre. Tout à fait. À fait. Donc j'ai démarré mes études de médecine chinoise il y a 20 ans maintenant et puis euh, par passion et puis par, euh, voilà, par, par plein de choses je me suis petit à petit spécialisée effectivement dans le viscéral puisque euh, comme on le sait aujourd'hui très bien c'est le deuxième cerveau et si ça ne fonctionne pas au niveau du ventre il n'y a pas grand chose qui va fonctionner. Et en effet, en travaillant par le ventre, euh, j'arrive à avoir de super résultats un peu à tous les niveaux, en fait, c'est-à-dire aussi bien sur le stress que sur la digestion, évidemment, et, et, et la, la, la vitalité, la, la tonicité, etc. L'énergie. Concrètement, pour euh, travailler sur le ventre physique, quelle oui. technique, quelle spécialité, quelle Donc. méthode vous employez donc, j'utilise le sang, je me suis formée il y a à peu près 16 ans. Le sang c'est un massage taoïste euh, ancestral et euh, qui, euh, qui consiste à aller, aller masser les organes et justement à débloquer tout ce qu'il y a, débloqué au niveau, euh, au niveau du ventre. Et euh, blocages il y en a tout le temps, hein. on est, euh, par rapport à la vie qu'on mène, par rapport au stress que l'on subit ou pas, euh, par rapport à, à la façon dont on respire, ce qui est très important. Euh, donc, j'apprends aussi aux gens à rééduquer leur respiration, à travailler sur la respiration abdominale, qui, naturellement, va masser les organes, mais encore faut-il qu'elle se fasse correctement. Et donc, voilà, moi, je vais travailler avec la respiration. Donc, c'est un travail qui se fait à deux, avec le, le, le patient et moi-même. Et, euh, et donc, voilà, donc avec euh, le massage et la respiration, on arrive à, à débloquer euh, tout ce qui a débloqué et euh, également tout le côté psycho-émotionnel. Donc euh, voilà pour le Thinait alors le body weight, le massage russe. Alors ça, ça consiste tout simplement à marcher sur une personne, c'est-à-dire qu'on masse une personne en lui marchant dessus, donc évidemment euh, de manière euh, adaptée à ses tensions. Euh, et en fait, il se trouve que le fait de le faire avec les pieds euh, donne un ressenti qui est complètement différent, que ce soit pour la personne qui reçoit ou la personne qui donne. Et euh, ceci, ça vient du système a. C'est un art martial russe que j'ai que pratiqué pendant dix ans, et, euh, et dans lequel donc on m'a enseigné euh, ceci, donc euh, le massage, euh, le body weight massage, c'est-à-dire le massage au poids du corps en fait. Voilà. Donc ça permet vraiment d'éliminer les tensions. Donc massage avec les pieds, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Littéralement, on marche sur la personne. Hein. D'accord. En doublant son poids. Oh. Qu'est-ce que la cupid-thérapie, euh, Natacha Tout simplement les ventouses, en fait. Euh, C'est utilisé, de, pareil, depuis très, très longtemps euh, en Chine, en, en, d'ailleurs en Occident aussi. Hein. Beaucoup de personnes âgées connaissent très, très bien les ventouses. À l'époque, euh, c'était utilisé juste en cas de coup de froid. Euh, sauf que, en fait, ça permet, de, pareil, de, de faire circuler euh, le sang et l'énergie, de dénouer aussi toutes les tensions musculaires. Et, euh, et c'est pareil, ça peut se faire sur l'ensemble du corps. Donc, en fonction de la zone sur laquelle on veut travailler, euh, on va travailler avec les ventouses. Et les sportifs de haut niveau l'utilisent aussi euh, depuis pas mal d'années maintenant aussi. Voilà, donc ça permet de, de, de bien dénouer et de bien faire circuler. D'accord, mais d'une manière plus, plus, un peu plus précise, quelles sont les problématiques pour lesquelles justement ce cupping thérapie ou cette cupping thérapie avec ouais, les ventouses être... est indiqué ça peut être pour des œdèmes, ça peut être pour des tensions musculaires notamment, euh, tout ce qui va être stagnant en fait, tout ce qui ne circule pas, tout ce qui est bloqué, tout ce qui est figé, euh, et notamment aussi dans les maladies, effectivement ce qu'on appelle les maladies de froid en médecine chinoise, euh, ça permet de... de, de en, en fait, ça crée une hyperémie, c'est-à-dire que ça, va, ça fait un appel de sang à la surface et ça va venir nourrir les tissus superficiels qui, qui souvent sont... Euh, sont un petit peu figés par nos tensions, en fait, voilà. Et vous êtes également praticienne en médecine traditionnelle chinoise Tout à fait, donc je pratique aussi de l'acupuncture et notamment la spécialité qui est l'acupuncture abdominale, puisque c'est ma spécialité, donc je me suis formée à, spécifiquement à l'acupuncture abdominale, qui elle consiste à, tra à traiter tout le corps à partir du ventre en acupuncture. Tout comme on connaît tous la réflexologie plantaire ou l'auriculothérapie, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau du ventre, on va retrouver tout le corps représenté et on peut tout à fait traiter une épaule juste en travaillant au niveau du ventre, par exemple. Très bien. Alors, vous avez, proche d'Albi, dans le 81, rénové une ancienne grange. Vous en avez fait. fait le dojo Saint-Christophe. Le dojo de Saint-Christophe, exactement. Donc, effectivement, c'est une ancienne ferme. Euh, et donc euh, que j'ai transformé en centre d'accueil pour des stages euh, et euh, voilà donc ça, ça fait trois ans et demi et euh, voilà aujourd'hui j'accueille différents stages alors ça peut être du développement personnel, ça peut être des arts martiaux, de la danse, euh, du yoga aussi beaucoup et, euh, et donc ici j'accueille les gens, ils, ils, sont, ils sont hébergés, j'ai une capacité d'accueil de 30 couchages. Et euh, je leur prépare les repas également. Et vous fournissez en plus les tapis de sol, les coussins de tout méditation et même les tables de massage. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, le dojo est, donc, le dojo est une très belle salle qui est donc une ancienne grange, comme vous l'avez dit. Et euh, aujourd'hui, on a fait un sol béton, en béton ciré, qui est superbe. C'est qui fait 180 mètres carrés au sol avec une hauteur sous plafond de 4 mètres. Donc, c'est très agréable de travailler dans cette salle. Elle est chauffée l'hiver avec un chauffage adapté, évidemment, un, un, de type industriel. Et, euh, et effectivement, il y a les tapis de sol, il y a les plaides aussi, euh, les coussins de méditation, euh, toutes, sortes de, voilà, toutes sortes de choses, les tables de massage, évidemment. Et puis après, ben, on s'adapte aux différentes demandes. Euh, en fonction, les groupes ont souvent des, des desiderata qui leur sont propres. Et bien, auquel cas, dans, dans la mesure de mes possibilités, je fournis. Là, dernièrement, un groupe de yoga m'a demandé d'avoir les briques, les ceintures de yoga, etc. Bon, ben voilà, j'ai équipé le, le dojo de briques et de ceintures de yoga flexible à chaque pied et, et on peut évidemment faire évidemment du sur mesure au dojo de Saint-Christophe. Donc, euh, bah, c'est quand même le lieu idéal pour des, des retraites, pardon, des séjours bien-être, pour des formations, oui. comme vous l'avez dit, en médecine douce, en développement personnel. On peut s'y restaurer matin, midi et soir et même y dormir. Donc. Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, effectivement, j'accueille les groupes et ils sont vraiment euh, pris en charge. En fait, ils, ils n'ont qu'à s'occuper de leur stage et, euh, et tout le reste, euh, ben, c'est moi qui m'en occupe. Alors, justement, quels sont les stages programmés, déjà programmés pour 2022, sachant Alors, que nous enregistrons en avril Eh oui. Eh bien, là, j'atteins un stage de Life Force avec David Tan qui arrive ben, ce week-end. Ce week Donc, c'est un stage vitalité, santé, énergie. Et amour euh, voilà donc là j'attends une trentaine de personnes euh, c'est un stage qui revient de manière récurrente au dojo qui sera là de nouveau en juillet en août et très certainement en octobre et en décembre euh, voilà pour ce qui est de life force donc David Tan ensuite au mois de mai j'ai une école d'acupuncture qui s'appelle le centre Imhotep qui vient faire ses séjours de pratique clinique euh, Jean -Motte, Jean, -Motte. Jean Motte, absolument. Euh, Qu'est-ce que j'ai après J'ai des stages de yoga qui arrivent entre temps sur fin mai et sur le mois de juin. Au mois de juin, j'anime personnellement un séjour de jeûne où justement euh, ben je, je, je marie un peu tout, toutes mes compétences, à savoir bon, le jeûne. Je, moi, je jeûne depuis 30 ans, je suis formée au jeûne sec également. Euh, et, euh, et donc, j'anime des séjours de jeûne où, euh, là, euh, c'est euh, relaxation, méditation et bien sûr, massage du ventre. Voilà. Et puisque ça va renforcer les effets du jeûne, de, de, de pouvoir détoxiquer les organes par le massage. Et puis, par des, euh, des, tout un tas de techniques, euh, détox du foie, etc., etc. Voilà, un accompagnement que, que, je, que je propose sur sept jours du, du 11 au 18 juin. Voilà, et ensuite, euh, au mois de juillet, on a un stage de danse afro-cubaine qui revient pour la troisième année consécutive, euh, avec Claudine Giral qui a son école à Montpellier. Ensuite, on a du Woutao, donc ça c'est une danse énergétique, une danse thérapeutique, on va dire. Euh, et puis, il y a euh, l'université d'été de Transurfing. Euh, le Transurfing, c'est un modèle quantique de développement personnel dont je suis devenue coach, tellement ça m'a plu lorsqu'ils sont venus l'année dernière. Donc, j'ai fait la formation, je suis devenue coach de Transurfing. Euh, voilà, c'est en fait, c'est l'art du lâcher prise, euh, pour résumer, et puis, euh, et surtout, le, la, la capacité à maîtriser ses pensées pour créer sa réalité et attirer à soi ce qu'on souhaite voir arriver dans sa vie. Voilà, et, euh, et ensuite, il y aura certainement un, art, un stage de, de systéma d'art martial au mois de septembre. Euh, là, ce n'est pas encore confirmé, mais ça ne devrait pas tarder. Et puis, et puis voilà, ensuite, euh, jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas encore complet. Il y a encore des, des dates de libre, au mois de novembre en particulier. Et voilà, et après, nous avons de nouveau des stages de Life Force d'Avitan. Le Dojo de Saint-Christophe, c'est un lieu, comme vous l'avez compris, qui vit. Alors, reste-t-il des places pour vos différentes sessions Faut-il passer par votre site internet euh, dojo saint-christophe.com ou alors faut-il euh, contacter directement les organisateurs Alors, effectivement, on peut passer par moi en passant par mon site, euh, en par le site dojo saint-christophe.com. Et puis, m'envoyer un mail tout simplement à ledojo de saint christophe sur lequel, effectivement, je vais pouvoir donner toutes les infos nécessaires parce qu'effectivement, en fonction des organisateurs, parfois, on passe par moi et parfois, on passe par eux. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'hébergement, en général, on passe par moi, sachant que euh, j'essaye vraiment de mettre euh, un point d'honneur à à m'occuper de chaque personne, même si c'est pas évident dans un groupe. J'essaye quand même de personnaliser, donc euh, je respecte par exemple les différents régimes alimentaires des personnes, euh, notamment sans gluten, sans lactose, végétarien ou pas végétarien, etc. Donc euh, je travaille là-dessus. Euh, et ça, eh bien, effectivement, c'est bien que chaque personne me le précise afin que moi je m'organise au mieux pour euh, pour un accueil euh, ben, des plus agréables. Et puis, euh, et puis voilà, donc effectivement, on peut passer par mois. En général, les stages sont ouverts au public parce que souvent, euh, les gens qui font les stages, les organisateurs, ils ont déjà euh, leurs stagiaires, mais euh, très souvent, c'est ouvert aux, aux, aux autres personnes. Donc effectivement, euh, il y a, en général, il y, a, bon, il y a de la place. Quoi. Voilà, c'est donc encore possible, si vous voulez rejoindre le dojo de Saint-Christophe et une des sessions, allez donc sur le site de Natacha Carpier, le, alors le site, que je me trompe pas, c'est dojo-saint-christophe.com. Un dernier mot, Natacha Carpier, vous êtes fan de musique, de, de musique. excusez-moi, de cuisine, cuisine. Plein de cuisine. Mais de musique aussi. Ah bah. Mais, et euh, Oui, effectivement, bah, la cuisine, effectivement, c'est ma passion depuis, bah, depuis que je suis enfant, je cuisine. Euh, ayant des origines en plus euh, asiatiques du côté de ma mère j'ai été euh, initiée à la cuisine vietnamienne donc euh, j'aime particulièrement évidemment c'est ma cuisine de cœur et, euh, et j'aime bien en fait faire des aujourd'hui je... Comme, comme je suis métisse ma cuisine est métissée en fait euh, donc euh, je fais pas mal de, de mélanges au niveau de la cuisine et, euh, et oui évidemment je cuisine avec beaucoup, beaucoup de cœur donc euh, en général les gens me disent que ça se retrouve dans la saveur et en plus, comme j'essaye de personnaliser en fonction de chacun, chacune, en général, on mange bien au dojo. Bon, c'est une adresse à noter. Natacha Carpier, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZZone TV. Et puis, comme je vous le disais, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On répond à tous les commentaires. À bientôt, Natacha Carpier. Merci beaucoup. Au revoir, Michel.